Dernière chance, dernière euh, présentation de visiteurs, déclaration de député, député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de dire que ce jeudi, les femmes de Toronto vont lancer le projet Shabab avec la, la préparation collective annuelle de, du gâteau Shabab c'est de permettre aux gens qu'ils puissent reconnaître cette activité, cette journée. Il commémore Jody Hartfell. C'est une personne très forte dans la collectivité qui, et bien sûr, est une femme, une mère, est une enseignante, mais elle a aussi permis d'épargner de, de, la vie de 3 000 Juifs syriens. Elle a aussi permis de euh, donner des cours tels que de préparer des gâteaux donc, je voudrais que tout le monde puisse se joindre à cet événement de fierté juive pour créer l'unité au sein de la collectivité avec des prières et des bénédictions. Et ce sera la plus grande activité de ce genre à Toronto. Et on voudrait voir beaucoup de personnes y aller. Donc, allez à ShababprojectToronto.ca pour avoir plus d'informations. J'ai participé à certains des événements et imaginez-vous, une activité avec mille femmes, de préparer ce pain Estados et d'écouter de la, la musique dans une grande salle. Donc, c'est très amusant. Merci. Well, D'autres déclarations? Been, Dé député de Windsor, London, yeah. not... ]so des députés de Windsor-Takinti. Les musulmans ja qui pratiquent leur religion ici, pour les 50 dernières années, des musulmans djam'at, j'ai participé à un événement extraordinaire avec la collectivité. Ils ont donné euh, une sculpture quatre mains vers le ciel. C'était la sculpture. Ils tenaient un grand globe et c'était pour souligner la paix dans le monde. Je voudrais les féliciter pour toute leur contribution à la collectivité, à notre communauté. Je me suis joint à, à ces personnes, 200 personnes, alors qu'ils ont commémoré les 70-75 années de travailler dans des usines de Ford et aussi de célébrer le local 240 Unifor à la salle de curling. Ils ont célébré leur 50e anniversaire, le local 98. Donc, félicitations à toutes ces sections locales d'unifor. Et j'espère qu'on va avoir une fin à la grève des euh, professeurs du corps professoral des collèges. Je suis allé vendredi dernier à Windsor sur la ligne de piquetage. Il ne s'agit pas des salaires, mais plutôt de la sécurité d'emploi. On voudrait aussi euh, qu'il y ait euh, plus de, de sécurité, plus d'emplois de, à temps plein. Et il doit y avoir plus de mots à dire en ce qui concerne le programme éducationnel. Et on espère que les deux parties puissent retourner à la table de négociation. Merci. D'autres déclarations? Député de St. Catherine, chaque année depuis 1956, lors du festival de vin, un individu est, devient ambassadeur de la, des producteurs de vin en Ontario et participe à des événements partout au Canada. Cette personne, c'est le roi de la vigne. Doug Wetty, propriétaire du vignoble 13 Street, a été choisi cette année. Et il a reçu ce prix le 13 septembre de cette année. Il a été couronné à son vignoble de euh, 13 Street. Doug et sa famille sont de très grands euh, exploitants agricoles et opèrent euh, le vignoble euh, 13 Street. Ça a été lancé en 2008 par son grand-père et il maintenant produit 50 hectares de, de, de vignes. Il est très fier de porter cette couronne, sa production agricole. Il y a plusieurs activités qui ont lieu sur ces terres et qui appuient des activités telles que le, le, pour le cancer, pour contrer le cancer. Doug Whitty et l'opération de euh, 13 Street permet d'élever toute l'industrie de la vigne en Ontario. Et il reçoit beaucoup de prix et de commentaires d'opinion favorables de partout dans l'industrie. À Doug et à sa famille, Félicitations. C'est un très bon choix qu'ils ont fait. D'autres déclarations? Député de Paris saint moscouca Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager une histoire positive avec mes collègues et d'avertir le gouvernement des, des politiques nuisibles envers les petites entreprises. Je suis allé à Phoenix, cette entreprise qui a été à la suite de Kent Trusses en 2006, 2016, après quatre ans. Ils ont employé 40 employés, et c'était le plus grand employé dans la ville de Sunridge. Et, et c'était 40 mis à pied lorsqu'ils a fermé cette entreprise. Phoenix a commencé à construire des poutres au mois d'avril de cette année. Encore une fois, elle emploie 50 personnes. Peut-être que ça semble être une petite entreprise dans des grandes villes, mais dans une collectivité de moins de 1000 emplois, de moins de 1000 personnes, 50 emplois, c'est très important. Je voudrais remercier M. Gibbons, le président et PDG de l'entreprise, pour ses investissements. Quand je suis allé à Phoenix, c'était très bien de voir les gens travailler. Randy Forsythe. Un des gestionnaires, il a dit, avec les tarifs en électricité et les politiques du gouvernement, c'est très difficile de lancer une entreprise en Ontario. Les collectivités comme Sudbury ont besoin d'entreprises telles que Phoenix. Donc, je demande au gouvernement de mettre en œuvre des politiques qui vont aider aux petites entreprises et aux collectivités d'avoir du succès. J'ai entendu des commentaires de gens partout dans Paris Sound, Muskoka à la suite des initiatives qui seront mises en œuvre avec le projet de loi 148. J'espère qu'il y aura d'autres consultations et qu'ils pourront écouter les petites entreprises et les employeurs partout en Ontario. Député d'Oshawa, le 4 octobre, c'est la journée du polio. Et je voudrais féliciter alors qu'il... Euh, les gens qui contrôlent cette maladie... C'était une maladie horrible qui entraîne le, la paralysie et c'était un demi-million de personnes qui ont été affectées par cette maladie pa, au, euh, avant le 20e siècle. Avec des vaccins, les enfants peuvent être protégés contre cette maladie. On a lancé l'initiative pour abolir la polio et les taux de polio sont allés de 250 000 enfants 350 000 à moins de 12 personnes cette année grâce à Rotary International et aux membres partout au monde ainsi que les groupes. Dans ma collectivité, le polio ne sera qu'un qu souvenir. Mais on doit continuer de lutter contre cette maladie. Cette, en cette journée, la cour du CN sera en rouge et en jaune. Il y aura différents événements partout au Toronto. Le polio pourrait être la pre première maladie qui sera abolie grâce à l'engagement de plusieurs pays et de plus 200 pays et plus de 20 millions de bénévoles. Allez sur le site web, mettre fin à le polio.org et merci à, au groupe Aroshawa ainsi que les différents groupes partout dans la collectivité. Et, remercions tout leur engagement pour mettre fin à la polio dans notre monde. D'autres déclarations des députés. Députés de Kingston et les îles. Merci, euh, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des euh, musulmans rohingyas qui euh, euh, euh, fuient la persécution. Près d'un demi-million d'hommes et de femmes ainsi que d'enfants de, ont dû fuir euh, le Bangladesh. Les Nations unies ont confirmé qu'ils font face à, à euh, la répression et plusieurs ont été tués. Plusieurs des petits-enfants ont vu leur village brûler. Les New York Times a décrit la situation où des militaires ont euh, pris des enfants de leur mère et les ont lancés dans le feu. On a euh, aussi euh, fait toutes sortes d'atrocités envers eux. Je suis très fier que le Canada a euh, mentionné toutes ces atrocités et euh, je voudrais aussi euh, mettre en œuvre une pétition qui, euh, qui dénoncera les atrocités contre les, les, le peuple Rohingya. J'ai été, ai été aidé par Zerman Khan et pour avoir qui a élaboré cette pétition. Nous voulons que. Nous avons entendu que ces crimes ont été décrits en étant euh, en allant au-delà de l'imagination, mais c'est possible de les imaginer Et les gens qui font face à cette persécution ne doivent pas être ignorés. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés. Député de Lambton, Kent, Middlesex. Merci, M. le Président. On reconnaît grandement que les projets d'éoliennes. Sont très coûteux et endommagent l'environnement. J'ai de demandé qu'il y ait un moratoire sur les éoliennes et mettre fin au projet de loi énergie écologique. Mais il y a un nouveau projet à quelques kilomètres, à un kilomètre des rues de Wallaceburg. Ça menace certaines des meilleures terres en agriculture dans notre pays et à la suite de ces éoliennes, on ne pourra plus faire produire des aliments dans, sur ces terres. C'est un endroit qui est sensible. Il y a 24 espèces à risque et c'est aussi sur une voie migratoire des oiseaux. Je, ça me surprend que les ministres de l'Agriculture ne, ne soulèvent aucune opposition à cela. Ces éoliennes auront des piliers de métal qui se seront dans, euh, qui s'inscriront dans la terre et prendront de l'eau des aquifères et qui se trouvent en bas de ces éoliennes. Il y a de grandes préoccupations que, dû, de l'impact du projet sur la qualité de l'eau. Ça me surprend que les ministres de l'Environnement ne prennent pas sérieusement ces préoccupations. En octobre 2017, le groupe de préoccupation envers les éoliennes aura une réunion à 7 heures le soir à Wallaceburg. Je vais y être. J'invite tout, tout ministre qui est préoccupé de ce gouvernement de se joindre à moi. D'autres déclarations des députés, députés d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ça fait approximativement une semaine qu'on a entendu parler de l'attaque à Mogadishu où 300 personnes ont été tuées, 300 d'autres ont été blessées et encore plus. même. Je sais qu'on a eu l'occasion, de plutôt la, la semaine dernière, d'avoir un moment de silence ici, dans cette Assemblée. Je sais que tous les députés euh, sont solidaires avec l'Ontario, la, la communauté, d'être de, en deuil et de condamner cette attaque. Je voudrais dire quelques mots au sujet de la collectivité de la, euh, somalienne dans ma circonscription à Ottawa. Durant la dernière semaine, ça a été incroyable de voir comment les, les gens se sont réunis ensemble. Ils ont eu euh, un vigile euh, sur la colline parlementaire la semaine dernière, et j'ai eu l'occasion d'aller à un événement, d'être uni avec Mogadishu, et le thème, c'était la solidarité. Et Monsieur le Président, c'est incroyable de voir toute la générosité, toute euh, la solidarité autour de cet euh, événement horrible. Il y a des personnes qui euh, sont parentées avec des gens qui, ont, qui sont morts ou qui ont été blessés et ils ont euh, levé plus de 1 000 au-delà de leur objectif. Et je voudrais remercier tous les organisateurs, tous les gens qui ont donné de l'argent, qui se sont unis ensemble en euh, un peu moins d'une semaine pour euh, organiser le tout. Je voudrais remer leur remercier pour leur engagement, non seulement envers la communauté internationale, mais aussi envers la communauté d'Ottawa. Député Dalton Middlesex-London, merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, ce gouvernement a choisi d'avoir d'imposer des euh, consultations de seulement deux jours sur le projet de loi euh, 139. Le gouvernement a annulé deux journées de consultation et a euh, mis au silence les organisations et les différentes euh, parties prenantes qui voulaient euh, parler et venir aux consultations. Lake Gary et Glenshore, l'organisation a été lancée en 2016. Et ils représentent des propriétaires dans la, le comté de Landon. Ils ont différents euh, professionnels en exploitation agricole et différents autres producteurs. Et, et, avec, ils ont... Euh, un, un revenu de plus de 34 millions de dollars, ce qui représente, ils se sont penchés sur la gouvernance, les politiques du gouvernement et ainsi que d'être redevables. C'est malheureux aussi que la politique de conservation de l'eau n'a pas voulu avoir un plus grand dialogue la, euh, avec eux, ce gouvernement. La loi doit être fondée sur le principe de permettre aux euh, individus d'avoir accès, de pouvoir faire appel et aussi d'assurer la justice procédurale. J'espère que le gouvernement tendra la main à ces organisations et aura des consultations et fera en sorte que le projet de loi soit le meilleur possible. Je remercie tous les députés de.